Alors, déjà, qui sait ce que c'est qu'un DSL Levez la main si vous savez ce que c'est qu'un DSL. OK. Donc, euh, un DSL, ça veut dire euh, Domaine Spécifique Language. C'est quoi Plus fort. Un DSL, ça veut dire euh, Domaine Spécifique Language. Et euh, donc, euh, c'est un, un langage qui est spécifique à un domaine métier déterminé. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage qui peut tout faire. Ce n'est pas un langage générique. Python, par exemple... C'est un langage qui est générique, il est... on peut tout faire avec. Mais un DSL, on ne peut faire que des choses très spécifiques avec, il est spécialisé. Donc euh, là, je vois, il y a plusieurs exemples de DSL. Par exemple, un DSL qu'on peut avoir, c'est DOT. DOT, c'est un DSL qui permet de représenter des graphes. Donc c'est un langage, on ne peut pas faire de calcul avec, on peut juste représenter des graphes. Donc là, par exemple, on a la représentation en DOT d'une un, molécule d'étale. Un autre DSL qu'on peut trouver, c'est Gherkin. Gherkin, c'est un langage qui permet de montrer, des, de décrire des fonctionnalités dans une application. Donc, euh, il a des mots-clés, il a des, des, des mots-clés, scénario, given, and, when, when. Et donc, en fait, ça permet de spécifier dans une syntaxe ce qu'on fait dans notre application et qu'après d'autres applications puissent le parser et faire tester l'application par exemple. Mais avec un langage comme ça, on ne pourra que tester les applications et pas faire d'autres choses. C'est un usage qui est très réduit aussi. Et un autre DSL qu'on peut voir, c'est par exemple le markdown. Le markdown aussi, c'est un DSL, donc là j'ai pris mon petit paragraphe qui est écrit dans un DSL et qui peut être parsé de manière automatique par l'éditeur quand il voit un, un dièse, il voit bien que c'est un titre, et quand il voit des petits, euh, petites étoiles, il fait une liste. Donc, en fait, ça, c'est un DSL qui est spécialisé dans... pour afficher des documents. Donc, une question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des DSL Pourquoi est-ce qu'on fait des DSL euh, Là, est-ce qu'il a sauvé Oui, il a sauvé. Ouais, OK. Donc, en fait, un DSL leur principale fonctionnalité, c'est qu'ils sont plus simples qu'un véritable langage. Et en fait, ça, on pourrait dire « ouais, c'est un problème, je ne peux pas tout faire ». En fait, ce n'est pas un problème. C'est une de leurs forces de ne pas pouvoir tout faire. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont simples. Donc, un utilisateur du métier qui n'est pas informaticien, il est capable de les utiliser. Et euh, donc, pourquoi il est capable de l'utiliser Il peut l'utiliser facilement. Parce que c'est des langages qui sont super simples et qui s'apprennent très, très facilement. Parce qu'ils n'ont pas tous les mots-clés à apprendre, tous les types de choses à apprendre. Ils ont juste des choses qui sont spécialisées pour leur métier et avec leur vocabulaire. Et une autre chose, c'est qu'on pourrait dire, ouais, ok, mais pour qu'ils puissent tout faire, on leur donne tout Java ou tout, les lang ou tout un langage ou tout Python ou tout, euh, ou tout un langage. Comme ça, ils pourront tout faire. Le problème, c'est que si on donne la possibilité à un utilisateur d'utiliser un véritable langage, il eh ben, faut s'attendre à ce qu'il puisse recoder n'importe quelle fonctionnalité. Par exemple, il pourrait recoder un noyau Linux, il pourrait recoder Python, il pourrait recoder n'importe quoi et l'envoyer dans le petit champ texte où il est censé spécifier son comportement métier et sa logique. Donc ça, c'est un gros problème, parce qu'en plus, s'il peut faire ça, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire des choses qui ne sont pas sécures. Il peut toucher au disque dur, il peut faire des choses, faire une boucle infinie, par exemple, accidentellement. Hein. Et ça, ça peut planter la véritable application en production. Alors, quelle expérience j'ai eue avec les DSL Moi, j'ai bossé dans une application qui faisait de la détection de fraude pour l'assurance auto. Et euh, en fait, ce qu'on voulait, c'était que les experts métiers qui étaient experts de, dé de détection de fraude puissent écrire leurs règles. Donc, euh, une règle, on, là on a un exemple de règle ici, c'est euh, si euh, la, il a tel type de licence et que l'accident est la nuit, et ben, euh, le, ou que euh, l'amount à l'hôpital est plus grand que le temps d'hôpital fois, fois 2000. Et en fait, là, ces petites phrases, ce qui était très pratique, c'était que c'était les utilisateurs eux-mêmes qui pouvaient les remplir. Et ça, je crois que ça, ça veut dire permis spécial. Donc ça, c'était un de nos cas métiers, c'est s'il a un permis spécial, et ou qu'on est dans ce cas-là, et en fait, on n'avait pas besoin, nous, en tant que développeurs, de gérer ça, et c'est le métier directement qui pouvait changer comme il voulait les, euh, leurs règles métiers. Donc en fait, ça, c'est euh, une règle métier qui prend plein de cas possibles, et plein d'opérateurs possibles. Il y a l'opérateur « et », il y a l'opérateur « ou », il y a le plus petit que, il y a la multiplication. Et en fait, moi, ce que je vous propose, c'est que pendant cette présentation, avec un module qui s'appelle PayParsing, on va implémenter un tout petit langage qui est un subset de celui-là et qui va avoir que le plus et le multiplié. Et il sera capable de parser des entiers, des plus et des multipliés. Donc, on a... Je suis devant... Ouais, euh, on a notre fichier qui est l'implémentation. Alors dans notre implémentation, la fonction qu'on va coder c'est le compute. C'est assez gros, je grossis. Je grossis. Ah non, c'est pas lui que je voulais faire. C'était font size increase. Ah non, c'est mauvais. OK, vous voyez bien Donc là en fait, la première fonction qu'on a c'est un helper qui va nous permettre de faire notre implémentation. La deuxième fonction, c'est la fonction qu'on va implémenter réellement. Donc c'est un compute, il prend une string et il va retourner un entier. Donc là, dans nos, tous nos tests, on voit par exemple que là, on utilise le compute sur la string 1, sur la string 2, et sur des additions, et sur des multiplications, et sur une combinaison des deux. Donc on va commencer par le premier cas, qui est le plus simple, qui est si j'ai un, une string 1 en entrée, je dois retourner une, un chiffre 1. Donc en fait, ce que notre langage y va faire, c'est que quand il voit la string 1, littéralement, il retourne un 1. Donc on va, faire, on va dire que un number, pour l'instant, c'est égal à un littéral. Un littéral, c'est quelque chose que le langage... Que le parce que notre programme va voir littéralement, c'est-à-dire il le voit pour de vrai dans la string. Il voit un 1, donc il voit un littéral. Il voit le littéral 1, et quand il voit le littéral 1, il va faire une action. Et cette action, ça va simplement être être de retourner un 1, et on va retourner notre fonction d'en haut, qui est le parse, qui est un helper, donc on va retourner notre number et Enfin, on va retourner cette expression de number qui est un littéral avec notre action qui est de retourner un 1. Notre langage, il est hyper simple pour l'instant. C'est quand il voit un number et que c'est un 1, il retourne un 1. Et là, on parse notre string. Donc là, si je fais tourner les tests, on voit les tests, on voit que test should parse a number 1, ça passe. Donc si on prend notre deuxième cas, notre deuxième cas, c'est on voit un 2, on ressort en 2. On va le faire, on va le faire tourner. Là, on a un problème. On voit qu'on a un problème sur notre acer 2 égale compute 2. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que le seul truc qu'il s'attendait à voir, c'était un 1 au caractère 0. C'est normal. Notre langage, il ne comprend pas qu'on peut avoir des littérales 2. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est que soit c'est un littéral 1, soit ça va être un littéral 2. Donc, on va reprendre toute cette partie-là et on va la mettre à la fin. Donc, soit c'est un littéral 1, soit c'est un littéral 2. Et... Donc là, on va changer notre 1 par un 2 dans la deuxième partie. Donc là, je vais un peu le réécrire. Lui, on va l'appeler 1. Et lui, on va l'appeler 2. Donc en fait, là, c'est assez simple. C'est soit on a, un, on a notre number, c'est soit un 1, soit un 2. Et euh, en haut, le littéral 1, on le connaît. Et le littéral 2, c'est le même, à part qu'il voit un 2, il retourne un 2. Donc là, on fait retourner nos tests. Et là, tout passe. Tout marche bien et euh, on rajoute le cas du 3 donc en fait on pourrait faire ça sur tous les chiffres mais ça serait long donc en fait ce qu'on va faire c'est que on va écrire une fonction qui passe pour n'importe quel on va déjà écrire notre fonction qui passe pour n'importe quel entier donc ce qu'on va dire c'est que notre number notre one on va le mettre dans le one c'est on va prendre notre one et on va dire que soit c'est un littéral 1, soit c'est un littéral 2. Et on va changer notre action. Notre action, on va faire un, set, un parse integer. On va faire une euh, fonction qui parse en integer et euh, qui a une euh, signature qui est en correspondance avec cette parse action. Donc euh, il prend euh, une string, une location, et la chose qui va vous intéresser, c'est des tokens. Dans les tokens, ce qu'on fait avec nos tokens, c'est juste qu'on prend les tokens et on va prendre le premier token. Le token, c'est notre parseur. Il va subdiviser notre string en différents petits morceaux, en différents mots de sens. Donc là, quand on va voir un 1, il va avoir une liste avec qu'un seul token, qu'une seule unité de sens, qui est la string 1. Donc on va prendre notre token, on prend le premier, et ça, c'est une string. Donc il faut le changer en integer. Donc voilà, là on n'a plus besoin de notre tout. Donc là en fait on a un groupe qui part soit le littéral 1, soit le littéral 2, et après qui fait l'option, qui fait l'action parseInt. Donc là nos tests ils continuent de marcher. On va un peu refactorer, on inline ça. Ok. Donc là notre number c'est soit un 1, soit un 2, et on va passer au cas 3. Le cas 3 on pourrait juste rajouter un ou littéral 3, mais en fait c'est un peu gros. Donc on va utiliser une fonction dans PyParsing qui est un helper qui s'appelle one-off. One-off, ce qu'il dit, c'est qu'en en fait, on prend un des choix suivants. Soit on prend un 1, soit on prend un 2, soit on prend un 3, soit on prend un 4, soit on prend un 6, 7, 8, 9. Donc on prend ça, donc on n'a plus besoin du littéral 2. Et on peut même on peut faire tous les tests. Donc tous nos tests passent. On arrive au cas suivant. C'est On a un nombre avec plusieurs chiffres. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour traiter un nombre avec plusieurs chiffres Parce que là, notre implémentation, pour l'instant, elle s'attend à avoir qu'un seul littéral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Euh, il attendait la fin du texte. Donc, en fait, on va dire qu'on a un mot. Un mot, c'est juste un ensemble de ces strings. Et le mot, il n'y a pas d'espace entre les caractères du mot. J'oublie le 8. Ok. Donc là, on est capable de parser, là, notre, là on a écrit un petit langage qui est capable de parser n'importe quel chiffre, même à un ou plusieurs nombres. Maintenant, la nouvelle chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre première opération. Notre première opération, c'est le plus. Donc on a une expression, c'est un nombre suivi d'un littéral plus, suivi d'un autre nombre. Soit c'est ça, soit c'est juste un nombre. On va le mettre avant juste un nombre. Soit c'est ça, soit c'est juste un number. OK, et au lieu de parser un number, on parse une expression. Et là, on a un petit problème. C'est que oui, en fait, on a oublié notre set parse action. Là, il retourne juste, quand il voit cette partie-là, il retourne juste une liste avec, euh, avec euh, 1 plus 1. Mais en fait, cette liste, il faut la processer. Donc, on va faire un parse, euh, un parse plus. Donc, notre parse plus, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire la somme des chiffres. Et en fait, le truc, c'est que les chiffres, il faut en prendre 1 sur 2, parce que ça va faire 1 plus 1. Et le plus, on ne va pas faire la somme de plus, donc euh, on va juste l'exclure. Donc, on va faire un token sur 2. OK, on a encore un problème hein. Euh, test should compute plus. Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas appelé notre set parse action. Donc il faut qu'on appelle notre parse plus. Là, on a tout qui passe. Et maintenant, on a un nouveau cas. On a le cas où il y a 3. plus. Ça, c'est un nouveau cas. Et en fait, on pourrait juste faire un ou, mais on va utiliser un helper, parce qu'en gros, une, une addition, qu'est-ce que c'est C'est euh, un nombre, plus un nombre, plus un nombre. Mais en fait c'est un nombre et toute cette partie-là, le plus un nombre, on voit qu'elle peut se répéter. elle peut se répéter zéro ou plus de fois. Donc là on va mettre un 0 hors mort. Donc on dit qu'il peut en avoir plusieurs. OK? On lance nos tests. Et du coup, là, on a un test qui passe. Et du coup, vu qu'on a un zéro armeur, qu'un nombre s'est suivi d'un ensemble d'un plus, plus et d'un nombre qu'on voit 0 ou plus d'une fois, on peut enlever notre premier nombre. OK, ça passe toujours. Ensuite, on a un nouveau cas. C'est le cas du multiplié. Alors, le cas du multiplié, je vais vous le faire directement pour les deux cas. En fait, c'est assez similaire... Au plus, parce que c'est juste un nombre plus 0 ou une fois. En fait, c'est un nombre plus 0 ou une fois un autre nombre. Donc, ça veut dire qu'on a un nombre, on a démultiplié, et ce qui va changer là-dedans, c'est notre parse action, ça va être un parse mult. Donc, on va faire le parse mult. OK, et lui, qu'est-ce qu'il fait Il a un résultat qui, à la base, est égal à 1. On fait une boucle sur tous nos tokens. Tous nos tokens impairs, comme d'hab, pour ne pas avoir nos signes. Et là, on fait un résulte fois égal notre petit token. Et ensuite, on retourne juste notre résultat. Ok, donc là, on a nos deux tests qui passent. Donc là, en fait, on voit que sur cette ligne, je vais fermer le test parce qu'on verra mieux. Donc sur cette ligne, on a soit une addition, soit une multiplication. Mais en vérité, ce qu'on veut faire, c'est les deux. Ce qu'on veut faire, c'est les deux. C'est avoir une, multiplication, une addition et des multiplications en même temps. On veut pouvoir gérer ce cas-là. Mais le truc, c'est que dans ce cas-là, on a une problématique. C'est qu'on a la précédence des opérateurs. La précédence des opérateurs, qu'est-ce que c'est c'est juste quand on a 1 plus 2 fois 3, on ne fait pas ça. On ne fait pas 2 plus 3, ça ne fait pas 20. Ça fait, on a commence par appliquer celui-là et ensuite on rajoute 2. Donc là, en fait, ce qu'on va dire dans un premier cas, c'est que toute cette expression, on va la sortir dans une multiplication, dans un terme. En fait, la somme des multipliés, enfin le, quand il y a des noms qui se multiplient, ce n'est pas leur somme, c'est leur produit, Et bien, ça, ça rentre dans un terme. Donc, un terme, c'est ça. Et ensuite, dans l'expression, on reprend chacun des termes et on les additionne. Et là, on a bien tous nos ce qui passe. Donc, pour revenir, alors, on va arriver sur la conclusion. Donc, ce qu'on a vu, c'est, on a vu comment implémenter un mini-langage qui est un mini-langage qui a déjà été utilisé, enfin, c'est un subset d'un langage qui a été utilisé en prod. Et on a vu aussi les différents avantages et les différents les, les différents avantages et les raisons de faire un DSL, c'est qu'ils sont simples, ils sont sécurisés, et en plus, ça on ne l'a pas trop vu, enfin si on l'a vu, enfin, c'est un langage qui est adapté au métier. On aurait pu plus le voir en parlant de tout ce qui est vocabulaire commun, avec le métier de comment l'élaborer. Alors, quelle perspective on aurait avec ce petit langage-là C'est que ce petit langage-là, on aurait pu implémenter des nouvelles fonctionnalités. Dans, euh, on aurait pu implémenter des nouvelles fonctionnalités, on aurait pu faire le diviser. on aurait pu faire le moins, et on aurait pu faire du parenthésage, par exemple. Et en plus, on aurait pu implémenter, comme dans celui-là, des variables, et euh, de, des strings et d'autres types. Aussi, un autre truc dont je n'ai pas parlé, parce que je n'avais pas le temps, c'est qu'on aurait pu faire un abstract syntax tree. Un abstract syntax tree, qu'est-ce que c'est C'est un arbre qui représente le langage. Un arbre, ça peut, là je l'ai symbolisé de manière très simple, avec des listes. En fait, c'est un arbre où on dit qu'en haut, on a un 1 plus quelque chose, et en, à droite, on a un sous-élément qui est notre multiplication. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu implémenter en plus pour donner d'autres fonctionnalités à notre langage. Voilà, donc merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions faire en dsl dès le début et, et commencer par décrire sa grammaire dans, la, dans le bon ordre ce qui mettrait en ordre déjà la précédence de différents opérateurs donc là on a une bonne description d'ensemble et ensuite peut-être faire en, en parseur à, à des centres récursifs. finalement on, on fait ça mais de manière non récursive ici euh, ça permettrait surtout de garantir peut-être plus tard si on veut rajouter des fonctionnalités au langage on pourra le faire de manière plus lisible. Rapide également, euh, si on respecte les différentes phases de développement d'un langage Oui, c'est sûr qu'en fait, le langage. Ah oui, alors pour la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté les différentes phases classiques d'un compilateur, en fait, le lexing, le parsing, le lexing et euh, créer l'abstract syntax tree Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça En fait, c'est principalement, en gros, on a quand même dans notre langage une vision de la grammaire. Enfin, ça, si on oublie les 7 parts action, c'est assez proche, c'est presque, enfin, presque une image de la grammaire BNF de notre langage. Et ensuite, c'est vrai que par rapport à un projet classique de langage, eh ben, on a fait toutes les couches en même temps. Et en fait, on fait un langage où on fait un peu un reduce, enfin, on réduit petit à petit notre arbre, au lieu de le garder. Et on fait toutes les phases en même temps. En fait, la raison de faire ça, c'est principalement que c'est le temps. C'est en fait, si en plus de montrer comment le packagement marche en 25 minutes, c'était vraiment pas possible. Mais c'est pour ça que je le dis dans les évolutions, c'est que c'est une évolution du langage possible. Et c'est quelque chose qui est intéressant de faire. Et pour juste avoir le résultat en chiffres, au final, pour cette implémentation-là, on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai que ça l'empêche d'évoluer dans le futur. Et ça peut être un problème. Par exemple, s'il y avait une de nos fonctionnalités, c'est par exemple d'être capable de ressortir notre opération sous forme de JSON pour le faire manger à notre système, ben oui, avec ce langage-là, on ne peut pas le faire et il faudrait le retravailler. Mais pour les besoins qu'on a juste exprimés, qui est de calculer une valeur, ça marche parfaitement. Alors, la question, c'est est-ce que j'ai envisagé d'utiliser Python comme un DSL interne Alors, le truc qui était assez marrant, c'est qu'à la base, enfin, un des trade-offs d'utiliser Python comme un DSL interne, c'est la sécurité. C'est un des gros problèmes. C'est parce que si on écrit du Python, ben on peut rentrer n'importe quoi et on peut faire des opérations sur l'OS, faire des imports, faire des boucles infinies. Et ça, ça peut être un problème. Mais en fait, dans le projet que j'ai évoqué, c'est à la fin un truc qu'on a vraiment fait dans le langage et euh, on avait une partie qui marchait comme ça, et pour une autre, besoin de, un autre, une autre partie du projet, on avait euh, fait ce, le langage que je présente, il est euh, assez simple, enfin, le truc c'est que c'est presque un sous-domaine de Python, Donc, euh, mais oui, en fait, on avait toute une partie euh, qui faisait qui transformait en AST, qui sanitisait l'AST, et euh, qui faisait un Eval à la fin dessus. Mais en fait, pour euh, nos premiers use cases. Ça ne marchait pas du tout et c'était plus intéressant d'avoir un vrai AST à la fin, dans le projet qu'on a fait. Dans l'idée bah de, de réutiliser plutôt comme DSL interne, on pourrait, euh, on, vu qu'on a accès directement à l'AST de euh, généré, on pourrait imaginer le, le faire et puis brider justement le, mmh. le, le mécanisme en allant toucher sur, pour optimiser l'AST en whitelistant ou en certaines est-ce que ça, ça, prendrait plus de temps que. De... Non, en fait, ouais, c'est même un truc qu'on avait fait. En fait, on avait implémenté un visiteur qui euh, se baladait dans la ST Python et euh, qui avait une whitelist d'opérateurs. Et euh, par exemple, si ce n'était pas des opérateurs euh, logiques, des plus, des fois, des multipliés ou des comparaisons, bah là, il throwait, il empêchait la string de rentrer. Donc, euh, ça, ça nous permettait de le sanitiser. Et est-ce que ça prendrait plus de temps En fait, je pense que le truc que j'aime personnellement, j'aime bien dans cette présentation et cette manière de faire, c'est que ça, c'est un langage qui est un subset de Python, mais avec ce système de grammaire, on pourrait faire des choses même qui correspondent pas à la grammaire Python et faire des langages, et ça, ça ouvre d'autres possibles pour moi. Et ça, je trouve ça super intéressant. D'autres questions Ouais. Vous avez évoqué B-Parsing, ouais. euh, vous l'avez euh, essayé Ah oui, oui, enfin, oui enfin, en fait, euh, tous les opérateurs, enfin, là, c'est que du parsing qu'on fait. D'accord, J'ai peut-être pas été clair dessus, mais là, tous les opérateurs, c'est que du parsing ce qu'on fait. Enfin, c'est le fra... le, la librairie qu'on utilise pour faire toute l'implem que j'ai montré, c'est ouais, du pi parsing et je l'ai aussi utilisé en prod. Parseur aussi. Il peut générer ben en fait, c'est pas comme ça qu'il marche, c'est-à-dire qu'il hum, fait tout au runtime, lui. Il ne génère pas le parseur, on écrit la BNF et à partir de la BNF, on est capable de parser. Ok. Bon, ouais, merci.